Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne qui vous donne gratuitement des formations en informatique, programmation et hacking, des tutos sur des crypto-monnaies, sur euh, la technologie en général, euh, Android, le système Android, les secret du système Android, euh, Internet gratuit, tout ce que nous avons comme tuto sur les téléphones. Alors je vous conseille si c'est la première fois que vous visitez notre chaîne d'aller vous abonner avant de continuer cette vidéo et de liker aussi à la fin de cette vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner gratuitement les crypto monnaies en ligne alors ici nous allons présenter un site euh, après je vais encore faire un tuto et présenter d'autres sites Alors Abonnez-vous, activez la cloche de notification et visitez peut-être que avant que vous ne regardez cette vidéo, j'ai déjà publié euh, la vidéo, alors restez jusqu'à la fin. Alors pour commencer, regardez la description de cette vidéo, vous allez voir un lien et cliquez sur le lien. Alors moi je vais sur le lien ici, je vais dans cours. Et bien, voilà bien je suis sur le site voilà la page d'accueil du site alors ce que vous avez à faire c'est d'aller dans trois toilettes aller chercher euh, l'adresse donc dans trois toilettes et d'entrer l'adresse ici ici vous copiez votre adresse voilà comme ceci et ici vous allez entrer le mot de passe moi j'ai déjà euh, fait l'inscription alors j'ai déjà un mot de passe et que j'ai enregistré alors le mot de passe vient donc vous cliquez maintenant sur star mini voilà voilà je viens sur le site je viens de faire un retrait donc euh, mon compte est pratiquement vide euh, vous allez voir voilà ici c'est où on fait le retrait vous entrez votre adresse est déjà là bas euh, vous entrez le nom que vous voulez faire et ici vous cliquez maintenant sur ce bouton sur ce bouton et le euh, tout est joué donc c'est comment on fait le trait sur le site donc euh, à vous de faire vous pouvez également faire de parrainage ici vous copiez votre lien de parrainage que vous allez partager et puis vous aurez des docs. alors je vous présente le site donc voilà le site donc à vous de jouer maintenant et comme je l'ai déjà dit euh, abonnez vous car je vais publier d'autres sites qui vont vous permettre de gagner encore plus que ce site vous permet de gagner même des nairas que vous pouvez retirer par Momo par euh, votre banque ou par adresse trust alors à plus